Pour démarrer une machine virtuelle dans VirtualBox, il suffit de la sélectionner dans la liste de gauche, s'il y en a plusieurs, et de cliquer sur le bouton « Démarrer », la cloche verte juste ici. VirtualBox vous fera part de quelques messages. Le premier à propos du mode d'affichage. Cliquez sur « Permuter » pour passer à la machine virtuelle. D'autres messages à propos de la capture du clavier ou de la souris pourraient vous être affichés. Cliquez sur le « X » à droite pour les fermer après les avoir lus. Votre machine virtuelle démarre. Il se peut que votre mode d'affichage soit différent du mien. Voyons donc les différents modes d'affichage en premier. Puisque je suis actuellement en mode intégré, je ne vois pas la barre de menu au bas de mon écran. Je peux faire apparaître le menu avec le raccourci clavier « Ctrl droite » plus « Début ». Attention, vous devez vraiment utiliser la touche « Contrôle » du côté droit de votre clavier, en même temps que la touche « Début » ou la flèche vers le haut à gauche. Dans le menu qui apparaît, l'onglet « Écran » donne le choix entre trois modes d'affichage, « Plein écran »,« intégré ou « Mise à l'échelle ». Prenez en note les trois raccourcis clavier pour éviter de devoir recourir au menu chaque fois. Si je passe en mode plein écran, vous voyez que les côtés de mon écran sont noirs. Cela est dû au fait que la résolution de l'écran de ma machine virtuelle est plus basse que celle de ma machine haute. On pourrait l'ajuster, mais c'est aussi une bonne façon de s'assurer que nous sommes dans la bonne machine. À partir de maintenant, vous devez effectivement faire attention de savoir si vous êtes en train d'agir sur votre machine physique devant vous ou sur votre machine virtuelle. En passant votre souris au bas de l'écran, vous voyez apparaître la barre de menu. En mode intégré ou mise à l'échelle, cette barre n'apparaît pas. C'est pour cette raison que l'on doit plutôt utiliser le raccourci clavier CTRL-DROITE plus début. Lorsque vous êtes en mode plein écran, votre clavier et votre souris appartiennent en quelque sorte à votre machine virtuelle. Donc, si j'appuie sur la touche Windows, par exemple, vous voyez apparaître le menu démarrer de la machine virtuelle. Pour accéder à celui de la machine physique, vous devez faire apparaître votre barre de menu et cliquer sur la barre pour minimiser votre machine virtuelle. Vous êtes alors de retour à votre machine haute et la touche Windows lance maintenant le menu « Démarrer » de celle-ci. J'attire votre attention sur l'icône de VirtualBox dans votre barre des tâches. Comme n'importe quelle autre application, vous voyez la fenêtre de programme et celle des documents ouverts. Dans le cas de VirtualBox, ce n'est pas un document comme tel, mais bien un aperçu de la machine virtuelle que vous voyez en vignette juste ici. Démarrer une machine virtuelle est somme toute assez simple. Vous devez seulement vous familiariser avec les différents modes d'affichage et les façons d'y accéder.